vous allez bien aujourd'hui je vous propose dans ce cours dans ce nouveau cours je vous propose la création de sites internet regardez voici le design que je vous propose hein, que j'ai déjà pu le son de choisir ok et euh, c'est ce que nous allons voir dans ce dans ce, dans ce cours donc on va commencer aujourd'hui puis progressivement on va créer tout tout ce site d'accord euh, comme vous le savez déjà, euh, quand on récupère un design comme ceci, il faut, euh, il faut aller chercher les éléments hein. il faut les éléments clés qui vont nous permettre de réaliser correctement le site Donc ça, je l'ai fait en amont Pour ceux qui ne savent pas comment récupérer euh, les éléments du, du design, allez regarder les cours euh, qu'on avait déjà fait sur le sujet d'accord, pour pouvoir faire ça mais aujourd'hui et dans les jours qui viennent, nous allons nous concentrer uniquement sur la création de sites web. Donc, à la fin, nous voulons que notre site web ressemble à peu près à ça. Bon, maintenant, concernant les photos, on n'a pas les photos. Hein. Donc, pour les photos, on, on les remplacera par d'autres photos. Ok bon, Je n'ai pas encore eu à travailler vraiment sur les photos genre des, des, des personnes, des photos comme ça. Mais euh, on, va, on va créer, on va commencer à créer la structure. Et puis, à la fin, on mettra les, les bonnes photos. Ok si vous êtes d'accord, on y va donc je vais mettre ça sur le côté et on va aller créer notre site avec notre outil Shita. Donc, Shita, c'est un outil de but de rôle qui permet de créer aussi bien des sites internet que des tunnels de vente. Donc, on va aussi aller simple. Nous, donc quand tu veux, on va prendre vierge. D'accord, on veut que ça soit tout blanc, qu'il n'y a rien dessus. Sélectionner ceci enregistré et il est en train de générer notre site donc on va lui donner quand même un nom on va l'appeler comment On va l'appeler site sport d'accord donc du coup je vais dessus comme ça on aura un nom sympa pour notre site site sport euh, bon ici c'est du plutôt du spa donc on va mettre euh, du spa c'est euh, un truc lié au, au yoga et tout donc je sais pas comment on va appeler ça Bon, écoutez, on va l'appeler ça sport comme ça, c'est plus simple. Euh... On s'en fout un peu de ça, mais comme on ne va pas le mettre en ligne, mais si vous le mettez en ligne, tout ça là c'est important, d'accord. Ça va servir pour votre SEO, ok. La description, etc. Ce que vous mettez comme URL, donc j'enregistre et c'est parti. Bon, Celui-ci c'est l'accueil, je vais quand même l'appeler accueil ou je mets euh, si je veux d'accord accueil okay. accueil okay. donc pareil pour le pour le pour l'adresse si vous mettez donc un site que vous allez mettre en ligne pensez mot clé dans l'url ok donc nous on va pas se fouler hein. on va mettre juste accueil okay. mais vous savez ce qu'il faut faire quand vous bossez vous mettez description des descriptions ça aussi c'est important pour votre, pour votre SEO, d'accord Ça, c'est qu'en caractères, euh, espace compris. On enregistre ça. Là, on a notre page d'accueil. Pour l'heure, vous allez... On va faire simple, un hein, notre site, ça va être un site à une seule page, d'accord On va mettre tout ça là sur une seule page, ok De temps à autre, on ira regarder la version au PSD pour voir s'il y a d'autres choses qu'on peut rajouter. OK parce que sur la version PSD, si vous ne savez pas ce que j'entends par la version PSD, c'est que euh, là on a une version j JPEG, d'accord ou plutôt JPG. OK. En version PSD, on va on va voir tous les toutes les couches et c'est là où vous récupérez vraiment les les différents éléments. Attendez, je vais vous montrer ça hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça, je lance. Regardez c'est une version PSD. Si je lance ça, vous allez voir comment ça s'ouvre. Et ce qui va se passer, Alors, on lance le truc. Et c'est ici, au en fait, c'est avec la version PSD que vous récupérez chaque chaque élément en fait du du chaque élément du de la page web. Donc vous voyez par exemple ici, il y a il y a certaines il y a certaines couches qui ne sont pas sur la il y a certaines couches euh, qu'on n'a pas sur sur la version sur la version jpeg pardon. cette partie là on n'a pas sur la version on ne voit pas sur la version j, euh, jpg euh, donc là voilà, si vous venez là vous regardez on l'a pas on ne voit pas bon. ils n'ont pas jugé bon de le mettre mais on n'a pas donc éventuellement, nous, c'est des choses qu'on peut qu'on peut rajouter. OK. Donc, on va commencer déjà à créer la structure et puis. Euh, et puis, on va voir comment on va évoluer. OK. Je mets ça sur le côté. Pour que cela ne nous perturbe pas. OK. Alors. Donc, nous avons notre page. J'utilise deux écrans. Donc, j'ai mon design sur l'autre écran et chaque fois. Je vais, euh, vais l'ouvrir hein, pour qu'on qu puisse regarder euh, si on est en train de faire exactement ce qui nous est demandé. Okay? Donc on y va. Pop, pop. Modifier. Vous avez vu si on analyse si on analyse ce, ce design, hein, il y a l'entête. Donc l'entête on va, essa... on, va la... on... on va essayer de, de la créer euh, à part on va la créer à part l'entête d'accord et euh, on va créer et le pied de page aussi on va la créer à part ok je pense que ça va être bien comme ça euh... donc euh, la page que nous allons commencer nous allons créer va commencer à partir de la de la dame et on va descendre jusqu'à on va s'arrêter là à peu près d'accord tout ça là c'est une seule page d'accord on va s'arrêter là à peu près juste avant le juste avant le truc euh, juste avant la carte ok du coup on y va on va faire feu alors hein, celui là hein. voilà je vais le laisser comme ça le moment. Donc ça c'est notre première bannière dont on nous a gratifié, on va ça un peu, on met ça sur le côté je peut aussi le supprimer hein, pour le moment, non je ne veux pas le supprimer, je vais juste laisser là sur le côté Bon, première tentative, on va aller, je vais quand même importer les photos parce que les photos vont nous servir grave comme dirait l'autre euh, donc on va aller changer. Je vais l'appeler. Je vais créer un, un répertoire hein, que je vais appeler sport. Comme j'ai beaucoup de trucs, ça va permettre de. Ça va permettre de regrouper tout ça au même endroit. Mon Répertoire sport est là. Je vais aller choisir un dossier. Alors, tout, tout, tout. Je mets ça quelque part ici. D'accord. Et je vais aller choper mon dossier là où il se trouve. Tout, tout, tout, tout, tout, tout. On descend, on descend, on descend, on descend. Et on chope le site. Il est où On ne le trouve pas. Ok. Ça tombe bien. Il faut le chercher. Alors, sport. Super, je l'ai trouvé. Il est là. Si tu veux bien te déplacer, hein. il est là. Tous ces éléments qu'on a récupérés, on va se faire une joie de les ramener. De les ramener chez nous. Tac. Tout ça là, on les garde sous le coude. On utilisera ce qu'on utilisera, ce qu'on n'utilisera pas. On le laissera. Allez. Donc, on importe tout ça. Et du coup... Comme d'hab, tu l'as importé, mais il n'est pas là. Il faut aller le trouver ailleurs. Donc là, c'est notre première photo que nous avons mis sous le donc dans la dans la bannière, ok. Donc mis dans la bannière. Si je regarde le design, si je regarde le design, regardez là. Ok. Il est là à peu près, il est là à peu près, ok on va dire quoi, on va dire que la couleur de fond là, si je zoome un peu, tut, tut, tut, tut, tut. Alors, donc cette première bannière, on va lui donner une couleur, on va lui donner cette couleur là, qu'est-ce que c'est qu'on couleur j'en sais rien, donc on va aller regarder, on va voir si on peut faire quelque chose. Est-ce que On peut Ouais Alors qu'est-ce que c'est comme couleur Ça va être compliqué à produire ça Cette couleur euh, On va aller regarder au niveau de Alors 241 49, 251 Il vais fermer ça On va aller regarder au niveau de De gimp pour voir si on peut faire mieux au niveau de gimp on a ça donc la bannière on l'a forcément quelque part ok la bannière elle est là donc on va dire c'est la dame ça c'est le fond et la bannière le fond bannière de fond on va dire que c'est celle ci si je vais dessus, ok la couleur là c'est pas mal, je vais la récupérer, c'est celle-ci, vous voyez que c'est magique, donc du coup, je copie ça, elle a dit que c'est quoi d'ailleurs, f6, f7, f7, hein, au cas où hein, c'est pas copié, parce que des fois ça arrive, tu veux copier quelque chose et puis ça n'a pas copié, tu ne sais même pas pourquoi, donc f6, f7, f7, on va aller, on va changer la couleur de fond. De notre, de notre bannière, Ctrl V et du coup c'est super. Pourquoi est-ce qu'on voit le changement de couleur C'est parce que la photo qu'on a importée est, est, est, c est du c'est du PNG, d'accord Il y a un fond transparent dessus. Ça c'est notre première, c'est notre première bannière et je trouve qu'on a fait du bon boulot. Ok On a fait du bon boulot. Bon, le seul le truc hein, si vous regardez là, regardez là par exemple. On regarde on ramène de nouveau notre notre photo pn Vous jpeg voilà de là là d'ici à ici c'est ce qu'on aimerait que les gens voient tout le temps quelque quoi qu'il qu arrive d'accord mais le souci est que euh, si vous regardez par exemple là là là le trait là et le trait là si je veux que euh, les éléments importants de mon site soient vus il faut que tous les éléments importants restent dans ces deux traits donc il y a deux possibilités soit au lieu d'intégrer la photo directement au, au à la bannière ok on voit plutôt on va plutôt la poser sur la bannière de manière à, à faire en sorte que euh, tout euh, on soit exactement comme la dame est sur la photo c'est à dire que sa tête euh, etc bon de toute façon on va pas trouver cette dame là il va falloir qu'on prenne une autre photo mais euh, qu'on ait quelque chose qui ressemble à ça et que le, le, le la partie là là la partie courbée là soit à l'intérieur l'intérieur de des deux traits ce qui n'est pas encore ce qui, qui n'est pas vraiment le cas où on se dit peu importe euh, même s'il a une, une certaine différence c'est pas grave on fait avec euh, moi je vais plutôt dire ça euh, peu importe même si cette une certaine différence, on fait avec d'accord comme ça on avance du coup je vais rajouter une, autre, une seconde bannière je rajoute une seconde bannière qui est là Hop. Bannière ou panneau, hein. d'accord. Je sais pas pourquoi il en tra... traduit pas panneau, Alors, mais c'est aussi hein. bannière ou panneau, c'est euh, c'est la même chose. Ok. Donc on y va. On va créer ça. Donc je change juste la couleur d'arrière-plan. Je vais mettre tout blanc. Ok. Je vire le test là. Ça me plaît pas supprimer je réduis celui là donc ce que je viens de faire je suis en train de mettre la, la partie blanche là d'accord sur laquelle je viendrai poser à, une le, la photo d'une personne que ce soit une femme ou un homme en cette position ou pas on ne sait rien j'ai pas quoi trouver la bonne photo donc voilà et je vais rajouter aussi le titre en dessous juste je vais mettre le titre donc je suis en train c'est ça que je suis en train de créer ça que je suis en train de créer. Alors, va. Ça, je l'ai fait. Du coup, je vais dupliquer. Comme ça, ça m'évite. Hein. Et je vais augmenter. Je vais agrandir cette ce panneau là. J'ai agrandi la taille, la hauteur au lieu que ce soit 200, ça va être 900. Et sur ça, en fait, je vais mettre quoi Je vais mettre. Je vais créer ça d'accord ça je vais mettre ça dessus alors pour ce faire d'abord je vais mettre un petit test là comme ça ça va me rappeler que euh, faut qu'il y ait un titre là-bas alors on va mettre un petit test euh, autre chose j'ai zappé j'ai pas j'ai pas fait avant d'utiliser vos tests je vous conseille hein, ça c'est juste un conseil. Après vous faites comme vous voulez de régler vos vos, vos tests d'abord, d'accord Comme ça ça va vous évitez, hein comme ça tout sera à mon mieux. Vous faites sur votre site. j'utilise du Montserrat parce que c'est fin et puis voilà. Ok. Après vous faites comme vous voulez. Maintenant même vous avez la possibilité aussi de télécharger vos propres polices. Je pense que c'est super que euh, vous avez le choix. Donc moi je vais mettre ça sur du 60 parce que 80 là moi j'aime pas trop. Euh, taille police mobile je vais mettre ça sur du 35 ok h2 pareil on sera ou Helvetica parce que je trouve que c'est les c'est fin quoi 45 euh, oui je laisse comme ça en revanche pour l'écart bon je laisse du 1 aussi pour le mois ou du 1-2 euh, je continue Helvetica Helvetica Sachez que les modifications que vous faites ici Ça va s'appliquer sur tout votre site D'accord Alors Helvetica Alors Helvetica Après vous pouvez utiliser d'autres polices hein, Vous pouvez changer les polices selon les tags Mais euh, pour l'heure je laisse comme ça Je me casse pas la tête S'il faut vraiment changer quelque chose on verra donc là on est au H4 H5 H5 Helvetica. oh non mon serra c'est pas c'est bon. mon à h3 pardon h3 euh, routeur un 3 j'ai mis Helvetica. alors mon sera je veux 5 on sera, je pense. On a mis à 6, on sera, on et on augmente un peu, hop, à 6 paragraphe, surtout, surtout 3 et on va aussi utiliser du Monsera c'est bon j'enregistre tout ça et, et et du coup je vais ramener mon test je ramène mon test alors on va aller chercher le test il est là oh, on va prendre du test H5 on va le rendre gras encore mon test il est là Uh, the magic happens when you roll out your mat and at Ok, c'est chaud comme ça. On va écrire un truc. Hein. Nous, on va écrire de la même façon. La magie, on ne traduit pas. Hein. La magie du sport à domicile. À, do -mi à domicile. Ok. De découvrir hop oh purée c'est du mal découvrir notre corps on n'est pas encore sur copyright hein? je fais juste pour, pour occuper l'espace notre programme programme purée programme sur mesure ok allez fait ça je vais le mettre gras tac mettre même italique Tac, comme ça super et on centre un peu on ça ok donc là on commence notre site tout doucement ok voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent Okay. Le test là on va s'en se, la boîte là, on va s'en occuper après okay. et ce qui nous reste à créer maintenant c'est cette partie c'est cette partie okay. je vous invite on va on va voir ça dans le euh, dans le coup prochain comment on crée cette partie ok à très vite